Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre première vidéo Army Showcase dans laquelle vous allez découvrir le chapitre noir de Creative Wargame. Avant son intronisation au sein de l'Adeptus Astartes, chaque aspirant Space Marine est physiquement transfiguré au moyen d'une science ésotérique et conditionné par un psycho-endoctrinement intensif. Au terme de cette métamorphose, l'aspirant aura la force d'une dizaine d'hommes et le courage d'une centaine. Cependant, les épreuves et les tourments auxquels ces demi-dieux devront faire face sont à la mesure de leurs aptitudes prodigieuses, si bien qu'en dépit de sa nature surhumaine, un Space Marine peut connaître les affres de l'échec et le poids de la culpabilité. La perte d'une relique sacrée, la défaillance à un instant fatidique, la transgression des valeurs du chapitre, ou même la victoire obtenue au prix de l'honneur, il est des fautes trop graves pour rester impuni. S'il ne le fait pas de lui-même, celui qui s'est rendu coupable de tels faits pourra être condamné par ses supérieurs à prononcer un serment de mort. Le serment de mort est l'une des plus sévères sentences qui puisse s'abattre sur un Space Marine. Le frère qui s'est montré indigne de son chapitre est condamné à l'exil. Mais avant de quitter les siens, il devra prononcer un serment de mort, s'engageant ainsi à accomplir un exploit extraordinaire ou à mourir en essayant. La plupart des Astartès frappés par un tel châtiment connaissent une mort rapide en tentant d'honorer leur serment. Seuls quelques-uns réussissent contre toute attente à accomplir cet exploit, et c'est en héros qu'ils retournent alors à leur chapitre. Mais d'autres connaissent un sort bien plus éprouvant encore. S'il est impossible au Space Marine en exil d'entreprendre seul cette quête, si l'opportunité même d'être délivré par la mort ou par la gloire lui est déniée, commence alors un long et douloureux périple. Ce cheminement solitaire lui fera connaître l'errance, le doute et parfois même le renoncement ou la démence. Certains peuvent croiser le sillon d'un inquisiteur et intégrer sa suite en espérant secrètement qu'il les rapprochera de l'objet de leur quête. D'autres choisissent de rejoindre la Death Watch en tant que bouclier noir, abandonnant leur serment pour la promesse d'une mort honorable. Mais d'autres encore, incapables d'accomplir leur serment comme d'y renoncer, continuent d'errer sans but à travers le vide intersidéral, tels des astres à la dérive. Pourtant, ces guerriers solitaires ne sont pas seuls dans la galaxie. Comme eux, d'autres ont connu la disgrâce, et comme eux, ils portent depuis le fardeau du remords. Lorsque la Providence réunit des âmes si semblables, chacune peut voir en l'autre son propre reflet. Une telle communion d'âmes en peine est probablement à l'origine de l'un des plus énigmatiques chapitres Space Marines, le Chapitre Noir Pourchassé par certains inquisiteurs, utilisé par d'autres, la confrérie guerrière surnommée Le Chapitre Noir n'appartient pas à la l'Adeptus Astartes et n'a pas d'existence officielle. Ce chapitre n'a ni structure formelle, ni identité. Pourtant, les liens qui unissent chacun de ses membres sont indéfectibles. Ensemble, ils forment une confrérie de paria, une mosaïque de destins brisés. Chaque Astartès ayant rejoint cette fraternité a dû consigner dans un parchemin le serment de mort qu'il a fait à son chapitre d'origine. Dès lors, il sait qu'il pourra un jour compter sur tout le soutien de ses nouveaux frères de bataille pour lui permettre d'honorer son serment. Mais avant que ce jour de gloire ne survienne il devra lui-même se consacrer à l'accomplissement des serments de ceux qui l'ont précédé. La plupart des frères ayant rejoint le chapitre noir se battent avec une ferveur renouvelée, car au terme de leur longue errance, ils ont retrouvé l'espoir d'accomplir un jour la quête qui leur permettra de porter à nouveau l'héraldique de leur chapitre. Mais il en est d'autres pour qui cet espoir n'est plus qu'un lointain et douloureux souvenir, car l'objet même de leur serment est tombé en désuétude. Celui qu'ils avaient juré de vaincre en combat singulier a été tué par d'autres. La relique qu'ils devaient ramener à leur chapitre a été détruite. Le péril qu'ils s'étaient engagés à déjouer s'est dissipé. Il en est même qui ont honoré leur serment au prix de plusieurs siècles d'efforts pour finalement découvrir qu'ils étaient l'unique survivante de leur chapitre d'origine. Ces frères à l'âme mélancolique se nomment les déshonorés. Et bien que leur tragique destin puisse suggérer la pitié, ils n'inspirent qu'une grande déférence aux autres membres du chapitre noir. Car chacun sait que ces déshonorés feront tout pour que l'un de leurs frères ait sa chance d'accéder à la rédemption. C'est donc avec plaisir que je vais vous présenter euh, l'entièreté de la gamme Space Marine dont nous avons fait l'acquisition pour créer notre propre chapitre, le chapitre noir. Avant de commencer et de découvrir tous ensemble les figurines et puis euh, un petit peu, bah, tous nos modèles préférés dans cette gamme. Je tenais d'abord à remercier l'ensemble des peintres qui ont participé à l'élaboration de cette armée. Vous vous doutez qu'on a à peu près 8000 points de Space Marines, bah, que l'armée s'est créée sur le temps. Et de ce fait, il bah, y a pas mal de peintres qu'on a sollicités pour nous aider à peindre ces figurines. Alors vous avez des figurines qui ont été peintes par A Song of Shade and d'autres par Babel Ben Minis. On a une figurine qui nous a été peinte par Mohand. On a Waccolor qui nous a aidé aussi sur la conception de cette armée. Nous avons aussi Charlie, Creative Charlie, hein, qui est euh, notre, peintre, euh, notre peintre de la chaîne. Et pour finir, il y a quelques figurines qui ont été peintes par moi. Ce n'est pas les plus belles de l'armée, mais j'ai quand même mis euh, ma pierre à l'édifice. Euh, C'était quand même important de le préciser. Le concept du chapitre noir est vraiment propre à la manière de jouer les Space Marines dans la V9. La V9 a pour particularité de proposer des mécaniques de jeu autour du codex Space Marines avec des chapitres qui ont un très très fort caractère, tant sur les figurines que sur l'aspect jeu et la manière d'employer euh, bah, l'armée sur le champ de bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, eh bien, on a des gameplays qui sont très forts, euh, dans le sens où ils ont un vrai, vrai charisme sur la table de jeu, mais qui parfois manque un petit peu de rejouabilité, notamment si vous jouez dans votre propre club de jeu ou contre des adversaires récurrents. Eh ben, le fait, par exemple, de toujours jouer White Scar aux mêmes unités peut être à force un peu redondant. En revanche, le Codex Space Marines vous propose de nombreux chapitres et de nombreux suppléments. Il était clair pour la chaîne qu'on avait vraiment envie de pouvoir jouer eh bien, euh, tous les chapitres et toutes euh, les doctrines, toutes les spécificités de chaque supplément ou de chaque euh, chapitre Space Marines. Euh, sans pour autant, on va dire, créer un scandale fluffique, euh, à savoir jouer des ultramarines avec des figurines euh, qui ont bah, la couleur bleue et puis aussi euh, l'iconographie ultramarine sur, euh, sur leurs armures, et jouer ces figurines-là en white scar. On a donc fait le choix de prendre un chapitre successeur qui est le chapitre noir, de lui créer une origine fluffique que vous avez découvert au début de cette vidéo, et euh, eh bien de pouvoir de nous permettre à nous, en tant que joueurs de cette armée-là, de l'employer à bon escient sur n'importe quel chapitre, de façon à nous régaler en termes de jeu, de pouvoir jouer ça en Dark Angel, de pouvoir jouer ça en White Scar, de pouvoir jouer des motos en Deathwatch, de pouvoir jouer des piétons en Black Templar, de vraiment pouvoir profiter un maximum de tout ce que nous propose le codex Space Marines et tous ses suppléments sur la V9 de Warhammer 40.000. Ce qui est super intéressant avec cette gamme Space Marines, évidemment, c'est son renouveau depuis la V8 avec la gamme de Primaris, qui est vraiment très, très belle en termes de modélisme et surtout très appréciable à peindre de par des volumes qui sont un peu plus gros par le respect de l'échelle des, des, des surhumains que sont les Astartes. Donc, c'est une gamme qui a vraiment eu un impact dans l'univers graphique de Games Workshop et qui continue de se développer avec cette arrivée de la V9 notamment avec les intercesseurs d'assaut figurines que j'aime vraiment vraiment beaucoup tout comme les Blade Guard d'ailleurs je tenais à préciser que euh, on a fait l'acquisition de deux boîtes Indomitus ce qui nous a permis d'avoir ben, masse d'intercesseurs d'assaut, des Blade Guard, des personnages et que toutes les figurines de cette boîte sur le côté Space Marines comme sur le côté Necron, sont particulièrement appréciables, de très bonne qualité, et en plus, euh, exploitables sur la table de jeu. C'est vrai qu'on a souvent l'appréhension de se dire est-ce que quand je vais acheter cette boîte, bah au final, je vais pas me retrouver avec des figurines belles, mais que je ne pourrais pas jouer Là, les figurines d'Indomitus, si vous êtes un joueur Space Marine, je vous les conseille à tous. Elles sont employables sur plein de chapitres différents. Elles sont euh, hyper cool à jouer, hyper cool à peindre, et c'est un vrai plaisir d'avoir ces unités. Les Blade Guards, euh, ne serait-ce que le Capitaine avec son énorme bouclier, ou tout autre type euh, d'unité primaris qui sortent de cette boîte. Vous retrouvez évidemment, alors ce qui est assez rigolo euh, avec cette armée-là, c'est qu'en fait vous découvrez un petit peu la méta Space Marine sur euh, les dernières années. Euh, vous voyez qu'il y a des aéronefs, on ne vous les a pas tous mis sur la table parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais euh, on a encore euh, quelques Stormhawk euh, en réserve. Et donc, bah ça, ça a été l'époque où les Space Marines se jouent avec beaucoup d'avions, ce qui n'est plus du tout le cas. Euh, on a aussi eh bien, euh, des véhicules tels que les répulseurs, les impulsors, qui se sont pas mal joués aussi pendant un certain temps, mais c'est vraiment plus le cas aujourd'hui sur cette V9. Et vous retrouvez après bah, ce qui se joue actuellement le plus, c'est-à-dire de l'infanterie primaris, euh, qui tourne vraiment très bien, euh, les blade guards, euh, les eradicators, euh, les agresseurs, toutes ces figurines-là qui sont super cool. Vous trouvez aussi des unités telles que les Firstborn, alors, les firstborn, pour récapituler un peu, ce sont ce qu'on appelle les premiers-nés Space Marines, c'est-à-dire les Space Marines de l'ancienne gamme. Et euh, alors on n'en a pas énormément parce que l'armée est relativement récente et c'était pas vers ça que s'orientait les Space Marines au moment où la chaîne a décidé de se doter de cette armée. Mais euh, vous voyez qu'on a quand même quelques unités, les réacteurs dorsaux, quelques Terminators, on a quelques figurines un peu iconiques de cette gamme-là euh, qui sont présentes et qui en plus sont très plaisantes à jouer. Moi j'ai un gros coup de cœur pour les, euh, les unités d'infanterie en réacteurs dorsaux. C'est une figurine qui m'a toujours beaucoup plu et qui me plaît toujours autant et qui en plus maintenant est très plaisante à jouer. On a une grosse partie de cette armée-là aussi qui tourne autour des motos. Alors. On l'a euh, complémenté avec l'arrivée du codex Dark Angel. Il y a quelques unités que j'ai pas encore et que j'aimerais bien me procurer. Ce sont euh, les nouveaux Lang Speeders, donc les Storm Speeders, les Lang Speeders de la gamme Primaris. Donc ceux-là, j'aimerais bien en faire l'acquisition. Ils sont sans doute très plaisants à jouer avec le supplément Dark Angel, il n'y en a pas. Par contre, vous retrouvez, eh bien, euh, encore une fois, les superbe moto Outrider que vous avez dans la boîte Indomitus, euh, ainsi que les tout derniers, euh, les tout derniers quads. Hein, la figurine qui a beaucoup été trollée pour sa comparaison avec le quad de Mario Kart. Et euh, une figurine que j'aime beaucoup aussi qui est le Land Speeder. Donc tout ça forme un bloc assez intéressant qu'on peut euh, très vite assimiler à de la Ravenwing. Euh, et qui a un gameplay aussi qui est très propre à lui. Euh, le fait de jouer de la moto, de la mobilité, de la rapidité, du corps à corps, du tir avec les motos d'assaut. Donc tout ça est très plaisant et on, on s'est constitué un petit pool de motards euh, que j'espère pouvoir continuer à, ben, à enrichir au fur et à mesure. Mes prochains achats euh, en ce qui concerne euh, le côté moto, euh, ça sera sans doute des Black Knights. J'ai vraiment envie de jouer euh, des Chevaliers Noirs de la Ravenwing et puis pourquoi pas des motos euh, Firstborn, parce qu'elles sont peut-être intéressantes aussi en mode, euh, en mode Ravenwing sur le deuxième compagnie d'Archangel. Pour ceux qui nous suivent, il euh, y a de quoi faire en termes de jeu. D'autres figurines que j'apprécie beaucoup euh, dans la gamme Space Marines et qui en plus a vraiment sa place dans plein de suppléments, ce sont les Terminator. On les a vus revenir dans le game avec cette V9 de par leur tanking et... Euh, et puis eh bien, leur, leur, à la fois leur létalité, leur aspect objectif sécure qui leur permet de bien scorer leurs objectifs Et c'est des figurines qui sont vraiment très très classes. Ce qui est assez intéressant, c'est que eh bien, il y en a toute une panoplie dans plein de chapitres différents, que ce soit chez les Space Wolves, que ce soit chez les Dark Angels euh, ou encore bah, sur d'autres chapitres. Et il y a vraiment vraiment de quoi faire. Alors moi, j'ai fait l'acquisition de quelques, de quelques Terminator Firstborn euh, pour les équiper en double griffe. Là, j'aimerais vraiment faire l'acquisition de Terminator Deathwing, encore une fois, pour aller jouer de la Deathwing et puis euh, bah, complément le côté Dark Angel de notre chapitre noir et, euh, et donc voilà les Terminators vraiment vraiment gros kiff je trouve que les figurines sont pas euh, si obsolètes que ça en termes de modélisme et en termes de en termes de, de visuels et de graphisme elles sont plutôt cool donc c'est toujours un plaisir de sortir ce genre d'unité surtout quand en plus elles ont un intérêt sur la table de jeu ensuite euh, bloc que j'adore et que j'apprécie énormément c'est les Dreadnought on voit vraiment un différentiel entre l'ancienne gamme Dreadnought euh, moi, dans cette armée, j'en ai deux. J'ai deux Dreadnought vénérables et les nouveaux Dreadnought primaristes, à savoir le Redemptor qui est une figurine que je trouve vraiment vraiment magnifique, qui est d'autant plus plaisante à peindre euh, de par le fait qu'on bah, a des aplats qui sont assez conséquents, euh, des arêtes qui sont bien saillantes, donc on peut faire des trucs assez stylés en termes de dégradés, en termes de lining, etc. Ça, c'est assez plaisant à faire. Et, euh, et du coup, j'en ai trois, des Redemptor. Euh, donc euh, c'est une figurine qui me plaît beaucoup. J'ai pas eu trop l'occasion de la mettre sur la table de jeu parce que bah, euh, ils ont pas trouvé leur place. Maintenant, euh, j'espère pouvoir vous les jouer un de ces quatre sur un rapport de bataille, une armée un petit peu full euh, dreadnought. Je vais d'abord faire une petite lumière sur le dreadnought Leviathan. C'est une unité euh, Forge World qui avait vraiment vraiment le vent en poupe et qui avait vraiment la cote il y a quelques mois de ça. Et euh, le moment où j'en ai fait l'acquisition, où je me suis mis à le peindre et où je me suis dit, ça y est, je vais le mettre sur la table de jeu. Je vous assure que c'est vrai, trois jours après, il y a eu euh, la sortie de la nouvelle datachite et le léviathan était vraiment, vraiment beaucoup moins bon. Donc en gros, euh, je l'ai monté, je l'ai peint euh, pour le jouer et en fait, bah, trois jours après euh, que j'ai fini de faire le taf, et bah, il n'était plus vraiment jouable. Il l'est toujours, mais beaucoup, beaucoup moins, on va dire, euh, auto-include dans certaines listes. Autre figurine que j'aime beaucoup, c'est le Smash Captain, le fameux capitaine qui est avec son énorme bouclier, son énorme marteau, qui est là pour tabasser tout ce qui touche. Alors, il a beaucoup été joué il y a quelques mois de ça dans les anciennes versions. Là, les nouvelles mécaniques de V9 ont vraiment mis une limite à l'utilité de ces figurines-là. Néanmoins, le personnage est toujours autant stylé. Avoir un héros suréquipé qui arrive sur le champ de bataille et qui est capable de tabasser à peu près n'importe quoi, c'est toujours plaisant et la figurine est très cool. Autre héros que j'adore et qui encore une fois a sa place sur la table de jeu, donc c'est vraiment ce ratio-là qui me donne envie de mettre en lumière ces figurines-là, c'est l'apothicaire Primaris. Euh, il est sorti euh, maintenant, euh, bah, il est sorti il n'y a pas très longtemps au final. Euh, la pose est très cool, la figurine est très belle et en plus elle est vraiment vraiment utile pour tous les joueurs Space Marines. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un apothicaire. Nouvelle figurine que je trouve absolument cool à jouer, qui a un vrai intérêt en termes de mécanique de jeu et, que je, et qui en plus est magnifique, c'est le Chaplin Primaris à moto. Alors Déjà, il est sur un châssis de moto Primaris. J'aime beaucoup la référence à Akira, un célèbre manga euh, qui a maintenant plusieurs dizaines d'années. Et on retrouve vraiment un, une touche graphique assez proche sur euh, la moto avec un châssis allongé et en même temps un petit peu de carénage rectangulaire. Donc euh, Je trouve le carénage de la moto très cool. Le Chaplin est absolument stylé. Et, euh, et ben le, la figurine a un rendu incroyable, elle est très plaisante à jouer, donc c'est un vrai, vrai kiff cette figurine de la mettre sur le champ de bataille. Figurine aussi qui mérite d'être mise en lumière, c'est le Judicar. Euh, le Judicar qui euh, a des références, on va dire, euh, culturelles qui sont très, très, très cool. On en a parlé avec Scoura d'ailleurs, qui est, euh, est l'animateur de la rubrique Le Temps des Héros, euh, qui recherche toujours un petit peu la corrélation entre euh, l'historique et l'univers Games Workshop, et là, pour le coup, le judicat euh, comme il nous l'a expliqué, présente beaucoup de similitudes avec le bourreau, c'est vraiment l'intérêt de cette figurine-là, le visage masqué, euh, la lame euh, sans estoc, donc avec uniquement un tranchoir hein, qui est là pour trancher les têtes, et puis euh, toutes et d'autres références euh, qui sont un petit peu plus subtiles, mais très intéressantes. Je trouvais que cette figurine-là était un personnage... Vraiment vraiment cool que ce reste en termes de modélisme, en termes de jeu il est très bien aussi. Bon, voilà petit euh, petit coup de cœur aussi pour le Judicar. unité que j'aime beaucoup. Encore une fois que vous, vous retrouvez dans Indomitus, ce sont les Éradicators. J'aime vraiment toutes les figurines Primaris de Indomitus, euh, mais euh, voilà les Éradicators, je les adore. Euh, je trouve que elles ont quelque chose, euh, elles ont quelque chose qui me plaît. Bien, j'espère que euh, ce Army Showcase vous a plu. Euh, c'est toujours un plaisir de partager eh bien, euh, notre passion commune et puis l'amour de la figurine parce qu'au final, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on vous partage par cette Army Showcase. C'est l'amour de la figurine et je pense que c'est, euh, quel que soit euh, euh, l'univers qui vous amène au wargame, le modélisme, le fluff ou le jeu, eh bien, il y a un aspect commun, c'est vraiment l'amour de la figurine. Donc, on voulait vous partager ça. Euh, ça fait plaisir aussi de sortir toute son armée pour vous la montrer. C'est un plaisir de revoir aussi quelques figurines qui n'ont qui tendance à pas beaucoup sortir de la mort. Je pense qu'on a un petit peu tous dans ce cas donc euh, voilà n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si le format vous a plu euh, on, on vous fera euh, l'armée showcase de l'armée necron parce qu'on a une belle armée space Marines, mais on a une énorme armée necron euh, qui est juste derrière moi et ça fera plaisir de vous les sortir et de vous les montrer et de vous les mettre en scène euh, avec des belles images donc euh, voilà n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Le petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche de notification. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative War Games. Je vous dis, ciao les seigneurs de guerre Je ne déshonorerai pas les armes sacrées que je porte. Je n'abandonnerai pas mon camarade de combat. Oserai-je prononcer à nouveau ce serment millénaire qui au autant des origines. Aujourd'hui exilé, inconnu parmi la multitude, je ne porte plus de couleur. Englouti par les ténèbres, je me suis paré de noir. Le spectre de la lumière visible m'a oublié. Je suis, et je ne suis plus. Pour les miens, j'ai disparu. Pour les autres, je n'existe pas. Devant l'Adeptus Terra, moi, Frère juré de l'Adeptus Astartes, j'ai perdu mon identité. Revenir sur ces actes qui m'ont conduit à faire partie d'une armée d'ombre, je ne pourrai. Mon sort est scellé. Je me plierai aux ordres, car j'ai prononcé le serment du chapitre noir. Soumis, je ne déshonorerai pas les ténèbres. Loyal, je ne sortirai ni de la lumière, ni de la gloire. Je plie sous la sanction funèbre. Je ne peux espérer que poudre, feu et poussière. Seul me mènera le courroux de l'Empereur. Je me dois de porter les coups et la fureur. Ainsi ai-je juré. Et dorénavant, parmi la noirceur, invisible, je porte la mission comme un linceul. Peu importe qu'elle me mène à la mort, peu importe que je périsse, la souffrance est mon fragile salut. Je mourrai peut-être seul, ou fauché par l'éclair ennemi parmi mes compagnons de l'ombre. Car ceux qui ont failli se retrouvent, réunis pour un ultime combat. reconnaîtrai je ceux qui, comme moi, ont trahi Sous notre armure, drapés de notre anonymat, nous répondrons à tous les appels. Nous irons aux confins des mondes. Nous perdrons la vie, nous perdrons nos corps. Si nous survivons, nous reviendrons plus forts. Soumis par la terreur, fortifiés par l'horreur. Ne recherchez pas nos traces. Nous n'avons pas d'histoire. Il vous faudra pour cela interroger les mémoires. Et peut-être que des cauchemars hallucinés, des images reviendront à l'esprit de ceux qui auront senti le souffle de notre passage dans les ténèbres de l'oubli.